Salut EDD, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui, intervention sur un nid de frelons asiatique Mais un endroit très dangereux On est dans un service technique de une mairie à la beige à côté de la région toulousaine Vous voyez, service technique Ici, on est dans une benne Où ils jettent tout un ferraille Et il y a un nid de frelons qui s'est installé Je vais essayer de vous le montrer J'ai pas la tenue Vous voyez, juste là Derrière la, les barrières, là, il est juste placé là. Je vais détruire ça. Donc J'ai mon fournisseur qui m'a passé un nouveau produit. C'est un produit pour traiter au froid. Donc il n'y a pas d'insecticide, c'est du froid. Mais à mon avis, il faudra quand même que je mette de, de la poudre. Je recule parce qu'il y a quelques frelons qui sont passés. Donc il faudra que je mette quand même de la poudre à la fin. Mais on va voir, on va essayer quand même ce produit on va voir qu'est-ce que ça donne je vous fais partager ce, ce petit moment allez, je m'habille et on va attaquer ça allez, je suis prêt pour le combat donc comme je vous ai dit tout à l'heure le produit s'appelle IceBug IceBug, voilà je ne parle pas trop bien anglais donc c'est un produit qui traite au froid donc c'est un envoie du froid, ça va les tuer d'un coup sec mais il n'y a pas du tout de rémanence donc pour un nid de frelons asiatiques c'est sûr qu'il va falloir que je mette quand même un peu de poudre donc ils m'ont demandé de l'essayer sur plusieurs insectes ça ne marche pas trop bien pour les blattes non plus parce que ça court vite mais ça marche pour les punaises de lit c'est pas mal et là je vais essayer pour les frelons asiatiques oui. l'entrée il est là Donc j'ai essayé Donc on voit qu'à l'intérieur du nid ça sort pas Donc à mon avis c'est qu'il y a pas mal de personnes mortes Et tous les francs que vous voyez, c'est tous les francs qui sont à l'extérieur Qui viennent défendre le nid Vous voyez l'ouverture principale, on ne voit plus personne sortir oui. C'est là essayer d'agrandir le trou, peut-être qu'il y a un bouteillage Vous voyez bien, on voit tous les cadavres Donc vous voyez, ça vole de partout hein. Donc bon, ce produit est efficace, ça tue l'insecte d'un seul coup. Mais vous euh, voyez tous les fronts qui viennent. Quand il n'y a pas de rémanence, ils vont réparer le nid, enlever les cadavres sûrement. Et voilà. Donc euh, je vais mettre la poudre. Bon voilà les dédés, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai montré ce nouveau produit, c'est un produit que je teste, hein. c'est pas sûr que je l'utilise tout le temps. Hein. Il y a des avantages euh, parce qu'on n'utilise pas l'insecticide. Mais euh, pour l'instant sur tout ce que j'ai testé, euh, il faut quand même mettre euh, un autre produit à côté pour euh, la rémanence. Donc pour le front asiatique c'est bien. Ça tue les, les fronts intérieurs donc on a moins d'attaque. Mais euh, il faut quand même mettre de la poudre. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour m'encourager de la chaleur. Et je vous dis à très bientôt les D.